Salut les roulistes, on se retrouve pour la question numéro 27 de RPG A Day 2017 La question est, quels sont les outils essentiels pour faire une bonne partie de jeu de rôle euh, Alors les outils essentiels, les éléments essentiels pour une partie euh, Moi je dirais c'est évidemment la bonne entente entre les joueurs et la disponibilité mentale du MJ euh, Selon les jeux, l'écran, l'écran est je pense essentiel à des jeux comme Cthulhu à des jeux comme euh, Donge aussi, euh, finalement, euh, à tous les jeux où finalement on a la vie littéralement des personnages dans les mains, euh, il faut pouvoir contrôler ça, il faut pouvoir contrôler la mort, je, fais, je revois la chronique du dragon euh, sur la mort des PJ euh, que j'ai fait là-dessus, mais voilà, il faut pouvoir avoir la mort dans leurs mains, et euh, sans l'empêcher ou, ou la provoquer, voilà, pouvoir, euh, pouvoir contrôler ce genre de choses que ça ne nous échappe pas, le, le contrôle de la mort d'un personnage c'est quelque chose qui ne doit pas nous échapper. Euh, donc voilà, disponibilité mentale du MJ s'il est en train de penser à autre chose, s'il a des problèmes s'il n'arrive pas à être dans le moment, dans le move, s'il est fatigué, etc et bien un MJ est 2, 5, 10 fois moins euh, talentueux qu'il qu peut l'être euh, et les joueurs le sentent et, euh, et ça casse la partie, voire même ça, ça, ça casse le rythme d'une campagne euh, lorsque, lorsque voilà, la partie n'arrive pas à y aller, ça peut aller jusqu'à des conséquences assez néfastes sur le long terme et euh, la bonne entente entre les joueurs Évidemment, si les joueurs se s'engueulent autour de la table, euh, ça sert à rien, ça fonctionne pas et ça fait perdre du temps et du plaisir à tout le monde. Après ce qui va être de la musique d'ambiance, euh, pour moi c'est pas indispensable, c'est cool, il y a plein de jeux où ça se prête très bien et lorsqu'on a le temps de faire le playlist, bah, la plupart du temps euh, c'est sympathique, euh, mais, mais voilà, mais la musique d'ambiance pour moi c'est pas indispensable. Euh, ce qui est indispensable voilà, c'est du fun, l'écran pour la plupart des jeux et euh, une bonne ambiance euh, à boire peut-être mais c'est pas je pense pas que ce soit essentiel je pense que c'est cool quand ça y est je pense que ça y est fréquemment et c'est pratique mais voilà il faut il faut je pense de la disponibilité mentale de tout le monde euh, tant au niveau des ententes entre eux que de vraiment euh, la capacité d'être d'être un peu focus sur la partie voilà c'était la question numéro 27 de RPG Day 2017 et on se retrouve dès demain ciao les rollistes.